Euh, vraiment, c'est trop bien. Donc ouais, l'Estonie nous a, nous a apporté ça. Euh, c'est euh, vivre notre vie. La FInvest voit bien là où on veut en venir et ce qu'on veut vraiment. Et derrière, euh, que ce soit expatriation ou même perso, il euh, y a un accompagnement qui est fait. Quoi. Ouais, merci beaucoup. Euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, rapidement bah, Allons-y. Euh, Maxime, euh, 21 ans. Euh, ben je viens de Paris de base, notre expertise c'est euh, l'ICOM. En fait à la base on voulait euh, dans tous les cas euh, quitter la France, on savait pas trop où et puis on nous avait conseillé l'Estonie. Et puis euh, du coup notre, notre contact euh, qui s'appelle Guillaume nous a envoyé directement vers Romain et, et Life Invest et, euh, et c'est comme ça qu'on a pris contact et qu'on a découvert euh, le programme et, et l'expatriation en Estonie. Super et pourquoi vous avez choisi l'Estonie plutôt qu'un autre pays Alors, on nous l'a vraiment conseillé pour le coup l'Estonie. On avait pas mal d'autres pays en tête et nous, on est très... Le petit hack, en fait. Ouais, on ne connaît pas le petit hack. Le petit hack, le petit truc que personne ne connaît, un peu différent... Euh, pas le, euh, ouais, Dubaï, euh, ouais. qu'est-ce qu'il y a d'autre euh. Et euh, non, en fait, c'était vraiment, on voulait euh, on voulait connaître quelque chose de nouveau, et, et l'Estonie. Euh. À la base, on pensait que c'était un pays de pêcheurs. Euh, <rire> on se disait, il y a quoi là-bas, quoi Et puis, quand on arrive, ça, on est fait... ils sont même carrément plus avancés que la France. Euh. Par exemple, niveau de technologie, c'est... Impeccable. J'ai à notre carte euh, résident, et puis ils savent tout ce que t'as, alors ils savent ça reçu du colis, des courriers et tout, genre c'est vraiment cool. Mm -hmm. vous des courriers ici, ouais, ouais, ouais. De, de quel pays De France, mais de du France. coup de France ou de... De France, Chine aussi. On Chine Chine, quelle était votre plus grande peur avant de vous expatrier J'ai jamais franchi une aussi grosse barrière de ma vie, c'est-à-dire euh, quitter... Euh, mon pays d'enfance, euh, ma ville, mes potes, ma famille, tout ça. Donc euh, c'était euh, faire le grand saut et dans un pays un peu inconnu. Surtout quand t'es tout seul. Moi je parle pas bien anglais, <rire> donc euh, je vraiment... parle pas anglais. Non, exactement. <rire> donc euh, vraiment pouvoir arriver à, à passer le cap. Puis quand tu nous as dit en fait les gars, enfin euh, genre y a rien qui vous retient. On a fait ah ouais en fait bah go go directement quoi. On prend la marche et bah, le soir même on a pris nos billets et puis. Euh... Ouais surtout vous étiez. Puis une semaine plus tard on était là quoi. Top, vous, avez, vous avez pris une décision avec un risque maîtrisé, dans le sens où vous aviez les ressources nécessaires pour subvenir à vos besoins pendant plusieurs mois. Ah, oui. C'est hum, hum, vraiment l'étincelle qui vous manquait à mon avis. Quand on après, aussi le suivi que tu nous as proposé dans le sens où on mettait des objectifs à chaque, à chaque call pour que ça fasse étape par étape. Et en fait, quand on est arrivé ici, on était vraiment désassistés. Et heureusement que tu as fait ce, cette démarche où tu arrives à t'adapter, etc. Je pense à chaque client, dans le sens où euh, on a réussi à tenir des objectifs. Je pense que sans ton suivi, du coup, on n'en serait pas forcément. Enfin, on serait peut-être arrivé ici, mais euh, déjà plus tard. Et, euh, et du coup, on n'aurait pas eu la même dynamique. On n'aurait peut-être pas forcément rencontré euh, les mêmes personnes. Non, non, bon timing, bon moment. Euh... Rien à dire, pour le coup. Super. Euh... Pour une super. fois, on a pris le bon coche, oui. <rire> ouais, ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans, dans vos vies du coup depuis que vous êtes, vous avez déménagé ici Quand on est entrepreneur, on sait ce qu'on aime. Je pense, enfin, dans la vie, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut faire dans la vie. Et quand tu te sens un peu différent, ou quand tu sens, que t es, t es fait pour faire une chose ou autre, ou autre chose, mais qui est pas dans la case. Et qu'enfin, tu le fais, tu te sens euh, un poisson dans l'eau, en fait, dans ton eau, en fait, genre euh, entouré par les bonnes personnes. Si il y a pas de raison tu vois, tout le monde veut exploser, tout le monde a des objectifs, tout le monde veut. Avoir, avoir la vie dont on rêve et de faire ce qu'on aime sans jugement et sans prise de tête, quoi c'est vraiment une indépendance tu vois. Jamais on aurait cru arriver là-dedans, on a rencontré des gens hyper inspirants qui nous ont euh, fait, fait grandir niveau mindset, niveau business, niveau tout. Euh, on a appris à, à passer du temps euh, off work, mais euh, tout en continuant d'avancer euh, dans notre vie personnelle, dans les questions qu'on doit se poser et tout. Et euh, et en fait c'est ça c'est euh, c'est aujourd'hui on se rend compte que bah ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est notre vie ce à quoi on rêvait quoi et c'est juste trop bien c'est genre euh, vraiment c'est c'est trop bien c'est exactement ça il y a rien à rajouter c'est vraiment être euh, je pense en en cohérence avec soi finalement euh, mm. genre par rapport au service etc La finesse voit bien là où on veut en venir et là où ce qu'on veut vraiment et derrière que que ça soit expatriation ou même perso il y a un accompagnement qui est fait, quoi. donc c'est top. Super. Euh, comment est-ce que la communauté d'Expat Life Invest présente ici à, à Tallinn est alignée avec vous aujourd'hui Au début, euh, tu te dis euh, bah, c'est des gens que je connais pas. Donc euh, en tant que français, quand tu as des gens que tu ne connais pas, tu es méfiant. <rire> c'est comme ça qu'on nous a appris euh, à être. Et en fait, tu te rends compte que euh, bah, tout le monde est bienveillant. C'est-à-dire que même si euh, es, euh, ne, nulle part, tu viens de nulle part, tu n'es personne, bah, euh, tu rentres dans la communauté euh, hyper facilement. Euh, les gens sont trop bienveillants envers toi, ils te donnent plein de conseils. Euh... Il y a eu les contacts qui ont fait tu es aussi bien accueilli. Mais... Ouais, c'est sûr. Franchement, quand on trouve les bonnes personnes, on fonce c'est tout. Il n'y a, de... a pas à se cacher de... Les non le commerce on peut pas dire nos niches ou quoi que ce soit on tu dis ta niche et de toute façon en tous les cas on fait tous des choses des choses différentes à notre sauce on est tous différents et euh, et puis on s'entraîne même si c'est dans la même niche ou dans les niches différentes c'est que ce soit le commerce l'affiliation euh, du copywriting tout ce que vous voulez euh, c'est c'est libre à tout le monde hein. le but c'est d'être le meilleur c'est bah c'est nos potes maintenant donc euh, forcément ouais ça va avoir un impact dans notre vie et dans bah, notre ouais c'est ça c'est du coup bah un nouvel entourage dans les objectifs qu'on qu souhaite, c'est le meilleur qu'on puisse souhaiter à, à quelqu'un. quoi. Pour évoluer dans son business ou autre, ça dépend de vos objectifs, mais si vous n'avez pas un entourage qui va vous faire atteindre votre objectif, ça ne sert à rien d'être de, de, entouré par ces personnes-là. Si quelqu'un aujourd'hui vous appelait et disait euh, « Pourquoi est-ce que je devrais choisir Life Invest expatriation pour m'expatrier » Qu'est-ce que vous lui diriez C'est la seule. <rire> euh, franchement, déjà, j'analyserais le cas. Euh, mais euh, moi, je trouve que la Invest s'adapte très très bien à tout type de personnes. La formation elle est complète, le suivi est complet aussi. Euh, quoi qui se passe euh... parce Remain. que là on parle du suivi ou on parle de la formation vidéo ou des deux, deux. ouais, ouais. l'accompagnement ouais, c'est ouais, ça que ça soit l'accompagnement. je pense que ça dépend si tu vois par exemple une personne euh, une personne un peu comme nous qui euh, qui avait toujours un peu de, de mal à, à passer à l'action et tout enfin euh, pas de mal à passer à l'action mais qui se posait encore des questions une personne qui se pose des questions euh, va plus être encline à prendre le suivi avec toi euh, par contre, une personne qui euh, a déjà eu euh, l'expérience de l'étranger, potentiellement, euh, et, euh, et a juste besoin de euh, comment fonctionne l'Estonie, euh, sera, je pense, beaucoup plus autonome et aura seulement besoin de la formation vidéo. Quoi. Je pense que c'est vraiment fait pour euh, tout type de personnes, parce que Romain, il peut répondre à tout, toute question, tu vois. Rien qu'exemple, pour les rendez-vous à la banque, tu nous as aiguillés et aidés et accompagnés. Et, euh, et je pense que si la personne veut pouvoir automatiser ou avoir confiance en quelqu'un qui connaît bien l'Estonie, qui connaît bien les règles, il va pouvoir déléguer la chose, ou en tout cas travailler avec Romain pour que la Fibonacci réponde à ses attentes. Et de toute façon, dans tous les cas, si ça répond pas à ses attentes bah je sais que Romain il, il sera ouais, la FIVB sera dire bah là on, dans ce secteur là c'est pas c'est pas c'est pas possible mais je pense que même quelqu'un qui, qui connaît bien l'étranger tu vois peut faire déléguer ou quoi que ce soit euh. ouais. Ce dont on avait besoin c'était vraiment ouais. d'un accompagnateur d'un ouais, professionnel exactement. de quelqu'un qui sait de quoi il parle euh, qui plus est euh, très sympathique <rire> <rire> et, euh, oh, et oui, du coup qui nous, nous a Bye. Bah écoute, euh, il était là premier call, étais avec ton shaker mais euh, ouais voilà, euh, <rire> ah, tu posais ah, des bases quoi. Develop. Parce que c'est vrai que moi il y a quelqu'un il y a quelque chose qu'on m'a dit, euh, ma famille m'a dit euh, mais euh, t'es sûr que vous êtes pas en train de vous faire euh, vous êtes pas en train de vous faire en c... par euh, par quelqu'un euh, qui est là-bas euh, qui est en train de vous péter à vos tunes et tout euh, et qui va ouais. rien vous exploiter du tout genre. Et en fait bah j'avais même pas de enfin tu sais souvent ce genre de truc ça peut te mettre un doute dans la tête et en fait pas du tout enfin, moi j'étais en mode bah non enfin genre c'est à dire que euh, je fais confiance enfin il n'y a, a pas de problème et je sais que ça va très bien se passer donc on ouais. a eu le premier call j'ai vu qu'il y avait de la bienveillance l'adaptation un service de qualité maintenant il y avait juste à prendre la prendre l'accompagnement la, et puis et puis à agir c'est tout il n'y a, a pas grand chose à faire en soit techniquement il y a rien à faire hein, ça, tu fais tout nous on a juste à prendre un billet d'avion T'as juste à prendre un billet d'avion, t'asseoir dans l'avion, arriver, et tout est mâché. Hein. Y a rien non mais à ça faire. paraît plus simple quand tu une fois que tu l'as fait. Mais en fait, ouais, c'est bien. C'est un bon choix, ouais. c'est le meilleur choix qu'on ait fait, je pense, dans notre vie. Sans l'accompagnement, il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas l'action. Mais ça s'applique dans, dans dans tout type de formation. Exactement. Exactement. On le voit, de toute façon, nous, dans les formations sur, sur le e-commerce, e c'est-à-dire ouais. qu'entre ceux... Et puis on l'a vu avec nous-mêmes en fait. À partir du moment où on a vraiment eu des résultats, c'est qu'on a commencé à prendre quelqu'un qui nous accompagnait. Et c'est là que tu vois en fait, bah, tu te dis, euh, ouais ça paraît plus simple, mais je l'aurais pas forcément vu tout seul quoi. Exactement. Et euh, j'aurais peut-être mis, euh, je sais pas, genre un mois, deux mois, même peut-être deux ans à, à le faire. Alors que là avec le coach, bah, le gars il sait ce qu'il fait et, euh, et je peux lui faire entièrement confiance et, euh, et au moins euh, il m'amènera vers les résultats escomptés. Top, top. Moi, un mot de la fin, une anecdote. Ah, c'est que du concret, que du réel, euh, dans le sens où, si vous dit, c'est dans la si vous dites que ça prend 4 jours pour faire une carte d'identité, ça prend 4 jours à faire une carte d'identité. Si on vous dit que tout est digitalisé ici, tout est digitalisé, on peut tout avoir, la boîte, la création de la boîte, etc. C'est fait en 2 heures, genre. J'ai une anecdote. <rire> en gros, euh, bon bref, ça se passe vraiment super vite, la création des papiers et tout. Et le jour où on s'est pointé à la préfecture pour faire notre carte d'identité, euh, tout le monde avait aucun problème en arrivant. Et nous, en fait, on a eu une coupure d'électricité générale du secteur. Et euh, du coup, on n'a pas pu faire notre dossier mais, mais, la création de, de notre carte d'identité. <rire> même avec ça, tu vois, même avec ça, on a juste eu un jour de retard. Quoi. Ici, c'est 4 quatre jours, 4-5 quatre, jours... Euh... 5 jours avec des avec des problèmes. Je l'ai la bonne anecdote. Euh, donc on est ici, on a monté notre entreprise. Ça nous a pris une heure et demie, je crois. Ouais. Et euh, pour fermer notre entreprise euh, en France, ça a dû prendre euh, quelque chose comme 3 semaines, je crois. Tout, tout est trop bien, genre les courses, euh, les, les salles de sport, euh, l'administration, euh, Exactement. Pour celui qui regarde la vidéo et qui hésite peut-être potentiellement à venir en Estonie, est-ce euh, que vous auriez un conseil en particulier à lui donner à partir du moment où il hésite, c'est que c'est déjà une, un bon truc. et que, enfin, C'est-à-dire que soit il a pas envie de venir, soit il hésite. Et s'il hésite, c'est qu'il faut qu'il vienne. Moi, un truc que j'ai appris, c'est au moment où on se dit, c'est pas maintenant, qu'en fait, c'est le bon moment. Il faut arrêter de réfléchir et, et passer à l'action. Parce que si en passant à l'action, vous, vous allez voir si ça vous convient ou pas. Il n'y a rien ah, à perdre. En plus, perdre, plus ça coûte que dalle. C'est-à-dire que, clairement, euh, à part les billets, au pire, tu dis que as, tu as fait un voyage. Parce que je crois, euh, la carte, c'est quoi C'est 40 balles, je crois. Ouais, et puis monter une entreprise, c'est 180 euros, quoi. Donc, au pire, euh, t'as fait un petit, un petit séjour ici à Tallinn, quoi. Donc, dans le pire des cas, ouais, c'est pas, c'est juste, t'as fait, fait des vacances. Exactement. <rire> beau, y a au pire, de... et, ça se... et tous les papiers, tout, tout, tout pour tout, ça prend un mois. Ça, ça il y a lien affilié directement non, à non. moins 50 euh, <rire> en description. <rire> non, non, mais franchement, il y a pas d'hésitation. C'est cool.